Alors, je vais aborder euh, le module qui s'intitule Vers une école inclusive. Et je vais commencer par la partie qui va comprendre les diapositives de la numéro 1 à la numéro 5. Euh, C'est donc ce qui concerne le droit commun, du, le fonctionnement du système éducatif qui concerne l'ensemble des élèves. En sachant que dans tout ce parcours, durant tout ce parcours, l'élève peut être accompagné par un AESH. Alors euh, le système éducatif français donc se décompose en plusieurs étapes hein, concernant à la fois le premier degré qui va comporter l'école élémentaire et l'école maternelle et puis le second degré donc à partir du collège et euh, jusqu'au lycée. Alors l'école maternelle elle accueille donc les enfants à partir de 3 ans et elle correspond à un cycle unique d'enseignement qu'on appelle le cycle 1, c'est-à-dire le cycle des apprentissages premiers. Alors ce cycle 1 se compose de la petite section, de la moyenne section et de la grande section. Euh, les élèves euh, sont euh, à l'école pour une durée hebdomadaire de 24 heures sur le temps d'enseignement et parfois ils peuvent bénéficier de temps périscolaire. La formation euh, qui est dispensée à l'école maternelle, elle permet essentiellement de stimuler le développement du langage, le développement sensoriel, moteur, cognitif et puis social de tous les enfants. Les enfants aussi apprennent à développer l'estime de soi et l'estime des autres. Et puis surtout, ce qui est attendu, c'est qu'ils qu'ils acquièrent euh, l'envie et le plaisir d'apprendre pour devenir élèves. L'école maternelle c'est donc la première étape dans ce qu'on appelle la maîtrise des acquis fondamentaux qui sont la lecture, l'écriture, les mathématiques et aussi le respect d'autrui. Alors l'école maternelle s'adapte bien évidemment au rythme biologique des enfants, des jeunes enfants, et elle s'organise autour de modalités d'apprentissage spécifiques liées au jeune âge du public. Par exemple, les enfants vont être amenés à apprendre en jouant, en réfléchissant, en résolvant des problèmes et, et puis aussi en faisant appel à leur mémoire, en se souvenant, en se remémorant des événements. Euh, ce qui va être important aussi, c'est euh, de développer euh, ce qu'on appelle apprendre ensemble et vivre ensemble. L'école élémentaire, elle, elle accueille les élèves de 6 à 11 ans. Euh, elle se répartit sur deux cycles. Le cycle 2, et le début du cycle 3, et elle se répartit sur cinq niveaux de classe. Donc le cours préparatoire, ou CP, le cours élémentaire première année, CE1, le cours élémentaire deuxième année, le CE2, le cours moyen première année, le CM1, et le cours moyen, euh, le cours moyen deuxième année, le CM2. Alors, je vous ai dit qu'elle se répartissait sur deux cycles, donc elle comprend le cycle 2, qui va... Qui, qui comprend le CP, le CE1 et le CE2, qu'on appelle le cycle des apprentissages fondamentaux. Le cycle 3, lui, qui regroupe le CM1, le CM2, et puis la classe de 6e au collège, euh, s'appelle le cycle de consolidation. Alors on va consolider les acquis qui ont été euh, mis en place euh, sur les premiers cycles. Euh, là aussi, la durée hebdomadaire des enseignements est de 24 heures, avec aussi des possibilités pour certains élèves de bénéficier de temps périscolaire. Alors, dans, dans le cycle de l'école élémentaire, hein, la formation dispensée, elle vise surtout à l'acquisition, je vous le disais, des fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui. Euh, la métrique de la langue française... Et les premiers éléments de mathématiques sont les objectifs prioritaires de l'école élémentaire. Hein, ça permettra aux élèves par la suite de développer, d'accéder aux outils de connaissances fondamentaux. Il est à noter que euh, dans certains secteurs qu'on appelle des REP, hein, donc des zones euh, où les élèves seraient peut-être plus en difficulté, euh, il, est, il est mis en place euh, un dédoublement des classes de CP et de CE1 qui permet de, de, de combattre cette difficulté scolaire et puis de, de soutenir les élèves les plus fragilisés. Le collège, lui, marque euh, l'entrée des élèves dans le cycle secondaire, dans l'enseignement secondaire. C'est ce qu'on appelle euh, le second degré. Hein. Il correspond donc à la fin du cycle 3, puisque je vous disais que la 6 sixième appartenait au cycle 3, et puis au cycle 4, puisque euh, les classes de 5e, 4e, 3e euh, composent le cycle 4. La durée des enseignements obligatoires est de 26 heures hebdomadaires, en sachant que certains élèves peuvent aussi bénéficier d'enseignements facultatifs. Alors... Euh, je vous disais tout à l'heure que la sixième appartenait au cycle 3, ce qui veut dire qu'il y a un lien qui est renforcé maintenant entre le collège et de secteur et les écoles de secteur euh, pour un travail commun, hein, pour pouvoir euh, mettre en œuvre euh, ce, ce fameux cycle 3 euh, en harmonisation. Le cycle 4, qu'on appelle le cycle des approfondissements, permet aux élèves de développer leurs connaissances avec l'idée que là, on s'engage aussi dans une démarche de poursuite de formation et donc d'orientation. Euh, on en reparlera un petit peu plus tard dans la formation, mais certains élèves qui, au collège, euh, présentent des difficultés scolaires qui sont graves et persistantes, euh, vont pouvoir suivre leur scolarité dans ce qu'on appelle des SECPA, (Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté. Donc là, euh, on, aura, euh, on en parlera plus tard dans, dans ce module. Le lycée général et technologique permet aux élèves de préparer en fait la poursuite de leurs études euh, dans l'idée d'aller vers l'enseignement supérieur. Donc les, les élèves euh, peuvent choisir soit la voie générale, soit la voie technologique, en sachant que la voie technologique, elle permet de construire un parcours qui va orienter l'élève davantage vers des métiers de type ingénieur ou technicien supérieur. Euh, la réforme en cours du, du baccalauréat hein, amène énormément de modifications hein, et notamment euh, en ce qui concerne le, la voie générale euh, c'est la suppression des séries hein, donc jusqu'à présent il y avait le bac L, le bac S, euh, par exemple, et eh bien euh, à partir de 2021, ces séries seront euh, supprimées. L'idée, ce sera davantage que l'élève fasse des choix en fonction de ses goûts euh, et puis de ses ambitions euh, pour la, la suite, ses ambitions professionnelles. Le lycée général, il offre en fait trois, trois types d'enseignement un large socle de culture commune, humaniste et scientifique, hein, donc une base commune à tous les élèves, des disciplines de spécialité que l'élève va pouvoir choisir, et puis des temps d'aide à l'orientation. Hein, puisque je vous le disais, l'idée c'est aussi de préparer la poursuite d'études dans le supérieur. Pour l'instant, la voie technologique, elle conserve son son organisation actuelle en, en série, hein, avec toutefois quelques ajustements concernant notamment le socle de culture commune et l'aide à l'orientation. Euh, certains lycées peuvent accueillir aussi ce qu'on appelle des sections de techniciens supérieurs avec des élèves qui, sont, euh, qui préparent ce qu'on appelle le BTS, brevet de technicien supérieur, qui est accessible après le baccalauréat. Cette formation, notamment, elle est composée aussi de plusieurs stages et elle permet d'obtenir un, un diplôme professionnel en deux ans. D'autres lycées aussi peuvent accueillir des classes préparatoires aux grandes écoles, ce qu'on appelle les classes prépa, qui permettent, alors, pareil aux titulaires du baccalauréat, de préparer hein, sur une durée de 1 à 3 ans euh, les concours d'admission pour les, les grandes écoles. Alors, les grandes écoles, ça peut être les écoles de commerce, ça peut être les écoles d'ingénieurs ou l'école normale euh, supérieure. Le lycée professionnel, il permet aux élèves, en, en lien avec le monde de l'entreprise, hein, d'acquérir des, des compétences euh, générales, des connaissances générales, mais aussi professionnelles euh, dans divers secteurs et à différents niveaux. Hein, les élèves peuvent préparer un CAP ou un bac professionnel. L'enseignement qui est dispensé dans ces lycées professionnels, euh, il, a, il permet deux finalités. Euh, soit l'élève choisit l'insertion professionnelle avec du coup une entrée dans le monde du travail dès la sortie euh, du lycée professionnel, dès l'obtention du diplôme professionnel. Soit l'élève choisit une poursuite d'études vers l'enseignement supérieur. Euh, tous les diplômes euh, professionnels qui sont préparés comportent obligatoirement des périodes de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire des périodes de stage qui peuvent être de durée variable. Et je vous rappelle que dans les missions des AESH, l'AESH peut accompagner l'élève euh, durant ses temps de, de stage. Alors actuellement, quand même, le lycée professionnel est en cours de, de transformation. Euh, L'idée, c'est vraiment de permettre une meilleure formation au, au métier de demain et puis une transmission des, des savoir-faire d'excellence. Alors durant son parcours scolaire, chaque élève est, est évalué aux différentes étapes, hein, de la maternelle jusqu'à la, la fin de ses étapes et notamment, il bénéficie d'un livret scolaire euh, qui va euh, bah le, le suivre dans sa scolarité, hein, qui permet une évaluation en cours de cycle à chaque période et puis en fin de, de chaque cycle par exemple du CP à la troisième. Et euh, là c'est ce qu'on appelle donc le livret scolaire unique qui peut être aussi euh, sous la forme euh, numérique. Alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que euh, durant toutes les évaluations voire même les examens, hein, les, les diplômes que vont valider les, les élèves. Euh, en fonction de leur parcours choisi, les diplômes ne seront pas les mêmes, mais dans tous les cas, lors de la passation de ces diplômes, des adaptations sont possibles pour les élèves en, en situation de, de handicap et euh, notamment, par exemple, la présence d'un AESH. Alors, le premier diplôme généralement qui est, qui est passé par, par les élèves, c'est ce qu'on appelle le diplôme euh, du brevet national, le DNB, hein, qui sanctionne la, la formation qui a été dispensée et qui atteste de la maîtrise du socle commun. Hein. Donc il arrive à la fin euh, du cycle 4, euh, et il prend en compte à la fois euh, un, le, le, le niveau de, de, de maîtrise de ce socle, hein, donc il y a une évaluation sur le, le socle commun, et puis, il y a aussi des épreuves terminales, hein, donc qui sont passées en fin de troisième, euh, qui comprennent quatre écrits et euh, un oral euh, que les élèves doivent passer pour valider le diplôme. Alors, là aussi, des adaptations vont être possibles pour les élèves en situation de handicap. Et puis, pour les élèves qui seraient dans les sections de type SECPA, euh, qui seraient aussi en, en classe de 3 prépa métier ou alors éventuellement en dispositif ULIS. Pour certains, euh, on, ils peuvent obtenir le diplôme national du brevet série professionnelle, ce qu'on appelle le DNB pro. Certains élèves aussi, notamment en Secpa et en ULIS, alors, euh, vont euh, ne pas pouvoir avoir suffisamment de, de connaissances pour valider le socle commun et vont donc pouvoir valider ce qu'on appelle le certificat de formation générale qui garantit que les élèves ont une maîtrise suffisante euh, concernant le socle euh, par rapport à des compétences qui seraient attendues plutôt en fin de cycle 3. Voilà donc ils ne peuvent pas valider le cycle 4 mais euh, le cycle 3 et donc ils vont avoir euh, là aussi des, des épreuves hein, euh, qui, notamment une épreuve orale à partir d'un dossier. Et euh, les compétences de communication, les compétences sociales de l'élève vont être euh, évaluées à ce, à ce moment-là. Un autre diplôme qui peut être préparé par les élèves, c'est ce qu'on appelle le certificat d'aptitude professionnelle ou CAP. Donc c'est un premier niveau de de qualification professionnelle. Hein. Ça correspond à ce qu'on appelle un diplôme de niveau 3, en sachant qu'anciennement, dans l'ancienne nomenclature, on parlait de diplôme de niveau 5. Hein. Donc là, on est passé sur une nomenclature européenne. Donc il y a à peu près 200 spécialités de, de CAP. Hein. Euh, dans un, il peut se préparer de différentes façons, mais dans le cadre scolaire, euh, il se prépare donc en lycée professionnel, en général à l'issue d'un cursus de 2 ans, mais il est possible aussi de l'obtenir en un ou, ou deux ou trois ans. Alors, la formation euh, comprend à la fois des enseignements techniques et professionnels, hein, des, des cours, des travaux pratiques, euh, des travaux en atelier, et puis des enseignements généraux. Et enfin, il comprend aussi une période en milieu professionnel, donc euh, un stage. Hein. Euh, L'évaluation de, de cet examen est réalisée sous la forme de ce qu'on appelle, euh, soit d'un examen terminal, pardon, ou euh, peut prendre la forme de contrôle en cours de formation. Donc on parlera alors de CCF, contrôle en cours de formation. Euh, sachant que les titulaires ensuite d'un CAP euh, peuvent soit euh, choisir euh, l'insertion dans le milieu professionnel, soit euh, s'inscrire directement en première, pour le bac professionnel. Le brevet d'études professionnelles au BEP, il atteste lui aussi une autre, un autre niveau de qualification professionnelle, mais c'est un examen qui est plutôt un intermédiaire, c'est-à-dire qu'en général, les élèves qui préparent le baccalauréat à la fin de... en première, vont devoir passer cette épreuve. C'est un diplôme intermédiaire avant le passage du bac professionnel. Donc, le bac professionnel, lui, sanctionne la fin des études secondaires hein, comme le, le bac général. Euh, le bac professionnel couvre environ une centaine de spécialités et il permet là aussi aux au titulaires de ce bac d'exercer une activité professionnelle, du coup, hautement qualifiée ou de poursuivre leurs études, par exemple, euh, dans le cadre d'un BTS. Alors c'est un diplôme de niveau 4, donc anciennement aussi euh, nommé 4, euh, dont le cursus dure euh, environ 3 ans avec, je vous le disais, la passation obligatoire d'un diplôme intermédiaire CAP ou BEP. La formation, elle comporte à la fois des enseignements basés sur la maîtrise des gestes techniques, en fonction des différentes spécialités choisies, hein, et puis sur des enseignements généraux. L'examen comporte sept épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Et l'évaluation se fait aussi par contrôle en cours de formation CCF. Le baccalauréat, il sanctionne donc la fin des études secondaires pour permettre l'accès aux études supérieures. Alors, le baccalauréat correspond donc à un diplôme de niveau 4. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, avec la réforme du, du baccalauréat, L'examen va reposer à la fois sur une part de contrôle continu qui va couvrir environ 40% de la note. Et puis, donc il y aura des épreuves communes durant l'année. Hein. Et puis, il y aura des épreuves terminales qui vont compter pour 60% de la note. Alors, en fin de première, l'épreuve de français anticipée sera maintenue telle qu'elle est actuellement. Et en terminale, les élèves auront quatre épreuves réparties entre le printemps et le mois de juin, deux épreuves écrites sur des enseignements de spécialité qu'ils auront choisis, une épreuve écrite de philosophie et une épreuve orale de 20 minutes basée sur la présentation d'un projet que les élèves auront préparé dès la classe de, de première. Le BTS, donc brevet technicien supérieur, lui, il couvre aussi une petite centaine de, de spécialités. Il est validé par la réussite d'un examen en cours de deuxième année, mais euh, il y a aussi besoin d'avoir une, une évaluation des connaissances sur les deux ans, puisque le passage en deuxième année nécessite une validation euh, en fonction des notes qui auront été obtenues lors de la première année. Euh, le BTS, c'est un diplôme de niveau 5, anciennement diplôme de niveau 3 sur l'ancienne nomenclature. Euh, les titulaires du BTF peuvent euh, donc soit entrer dans la vie professionnelle, soit continuer leur parcours dans le cadre d'une licence professionnelle. Alors, si je résume un petit peu tout ça, euh, l'idée c'est qu'un AESH, donc vous, vous pouvez accompagner des élèves en situation de handicap de la petite section de maternelle, jusqu'au lycée et le lycée comprend les classes préparant les BTS et les classes préparatoires au concours des grandes écoles. Euh, la présence aussi des AESH peut être requise lors de tous les diplômes que je viens dénumérer jusqu'à présent. Voilà donc dans ce cadre là, hein, l'AESH doit appliquer les consignes qui sont définies euh, par la réglementation des passations d'examens et des concours bien évidemment. Je vous disais donc que les AESH peuvent accompagner les élèves aussi bien dans le premier degré que dans le second degré et euh, ça peut être intéressant que vous vous posiez cette question pour vous situer vous par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qui pour vous pour, enfin, pourrait être, j'allais dire, facilitant euh, ou au contraire faire obstacle au choix de votre affectation dans le premier ou dans le second degré Alors à titre d'exemple, je vais, je vais vous évoquer certains éléments qui ont été cités par, euh, par vos collègues. Euh, alors par exemple concernant les éléments facilitateurs pour une affectation dans le premier degré, un, un certain nombre d'entre vous ont évoqué euh, que c'était plus facile pour établir des relations avec les élèves, que le jeune âge des élèves faisait que euh, bah, le lien était, était plus vite créé. Un autre argument aussi en faveur du, du premier degré, c'est l'idée d'avoir un seul enseignant comme interlocuteur, de ne pas multiplier les, les interlocuteurs. Euh, autre élément aussi, ça peut être d'avoir euh, des horaires fixes, hein, beaucoup plus fixes que dans le, le second degré. Et puis aussi, euh, un certain nombre d'entre vous euh, ont évoqué le fait d'être rassurés par l'idée que euh, bah, leur propre connaissance scolaire euh, était beaucoup plus en lien avec le, le niveau scolaire euh, des élèves qu'ils avaient accompagnés. Euh, et puis un dernier point aussi qui, est, qui concerne la question de l'autorité. Hein, certains de vos collègues euh, argumentent le fait qu'il est plus facile euh, de faire respecter son autorité euh, plus les enfants sont, sont jeunes. Alors concernant le, le second degré, les, les éléments facilitateurs euh, sont que, justement, la, sur la question des, des relations avec l'élève, fait que la maturité des élèves, leur niveau de communication, bah, pour certains de vos collègues, euh, sont des, des facteurs euh, facilitants pour entrer en relation avec l'élève et pour créer un lien de, de confiance. Euh, de la même façon aussi, Certains de vos collègues euh, argumentent qu'il est plus facile de travailler avec plusieurs interlocuteurs parce qu'il y a plusieurs points de vue et que du coup ça peut être beaucoup plus intéressant. Euh, D'autres aussi évoquent le fait que bah, d'assister à, à des, des cours de, de niveau second degré peut être aussi intéressant à titre, à titre personnel. Et puis la question aussi du rythme de travail qui est beaucoup plus varié euh, en lien avec l'emploi du temps des élèves, hein, puisque les, les matières s'enchaînent euh, au, au fil de la journée. Concernant les, les éléments qui font euh, obstacle, je dirais que pour le premier degré, euh, ce qui revient majoritairement quand même dans, le, dans la question de, des éléments qui font obstacle, c'est euh, l'intervention fréquente dans les situations concernant l'hygiène. Hein, euh, notamment aussi avec des très jeunes enfants, euh, euh, certains de vos collègues évoquent même aussi euh, la question de, de, de la maladie hein, avec des élèves souvent enrhumés euh, qu'il faut régulièrement moucher. Autre chose aussi qui, qui revient fréquemment, c'est la question du bruit, hein, notamment je pense en maternelle où euh, fréquemment euh, la question euh, voilà, du niveau sonore est, est, est évoquée. De la même manière aussi pour certains, bah le manque de, de maturité, hein, l'immaturité, le manque d'autonomie des enfants peut être aussi un, un obstacle. Et puis, euh, en dernier recours aussi, euh, certains ont évoqué la difficulté de faire face à, à des comportements avec des enfants qui bougent beaucoup, qui sont très agités, hein, euh, là aussi liés à, euh, au jeune âge du public. Concernant le, le, le second degré, euh, ce que vos collègues ont pu évoquer, c'est euh, justement le, le fait d'avoir beaucoup d'interlocuteurs qui peut être aussi, euh, du coup, qui peut pénaliser le, le travail d'équipe parce que trop d'informations à la fois. Euh, le fait aussi de rester assis très longtemps. Hein. C'est vrai que dans le premier degré, notamment, je pense à ceux qui travaillent en maternelle, on est très actif physiquement, au collège plus fréquemment l'accompagnement nécessite de rester assis à proximité des élèves. Et puis, euh, alors là je dirais que c'est le point central qui, qui revient euh, régulièrement, c'est la gestion de l'adolescence avec tout ce que ça implique, hein, euh, euh, notamment en termes de relations, en termes de comportement, euh, en termes d'autorité de, voilà, de, de, aussi. Euh, Quelque chose aussi un peu en lien avec l'adolescence, d'ailleurs, qui revient fréquemment, c'est euh, le fait que certains élèves vont euh, rejeter davantage l'aide que des élèves peut-être du, du premier degré. Euh, un autre point aussi qui peut intervenir et qui est plus, plus au niveau de l'organisation, c'est les horaires variables avec parfois, pour certains de vos collègues, des interruptions, euh, lié à, à l'emploi du temps de l'élève hein, avec euh, dans la journée des moments où l'élève n'aurait pas euh, de besoin d'accompagnement. Alors j'allais dire que quand même avec la, le fonctionnement Pial ce, ce point euh, devrait être normalement euh, ne devrait plus avoir lieu. Euh, pour euh, terminer sur le, le système éducatif je, je rappellerai quand même que le système fonctionne de manière assez pyramidale hein, et qu'il est important qu'en tant qu'AESH, on, on, vous reteniez l'idée de, de, de cette hiérarchie euh, qui fonctionne, effectivement de cette voie hiérarchique qui est nécessaire. Hein. Par exemple, je pense à l'envoi de, de, de courriers, à l'envoi ou de sollicitations de certaines personnes. Hein. Euh, on passe par ce qu'on appelle la voie hiérarchique. Alors, euh, tout en haut, euh, vous voyez effectivement le ministre euh, de l'éducation nationale. Hein, le système éducatif français est centralisé et piloté au niveau du ministère du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ensuite, euh, le, département, le, pardon, le territoire national est découpé en ce qu'on appelle des académies. Hein, donc euh, nous, nous faisons partie de l'académie de Lyon qui regroupe euh, actuellement la Loire, le Rhône et l'Ain. Euh, à la tête de cette académie, il y a le recteur d'académie qui est le représentant du ministre sur le, le territoire académique. Euh, il est responsable du service public de la maternelle euh, jusqu'à l'université et il exerce aussi bien ses compétences dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé sous contrat. Euh, au niveau départemental, donc au niveau du Rhône, euh, la mise en œuvre de la stratégie académique est confiée à ce qu'on appelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale. Donc c'est l'IA d'Azen hein, et cet inspecteur IA d'Azen est assisté d'inspecteurs de l'éducation nationale qui, eux, gèrent des circonscriptions, hein, donc une zone territoriale puisque le département est découpé en euh, nombreuses circonscriptions. Voilà. Alors, d'une manière hiérarchique, euh, pardon, d'une manière générale, hein, je vous rappelle que euh, tout, euh, ben, tout courrier, toute demande spécifique doit suivre cette voie hiérarchique de l'éducation nationale. Donc, par exemple, vous, en tant qu'AESH, vous êtes sous l'autorité, enfin, sous la responsabilité pédagogique des enseignants, puis ensuite, sous l'autorité fonctionnelle du directeur d'école ou du chef d'établissement, hein, en sachant que le directeur d'école, euh, enfin, il, il, il agit par délégation hein, pour euh, l'inspecteur de la circonscription. Voilà. Donc pensez bien à, euh, à vous dire que euh, l'autorité fonctionnelle, c'est l'inspecteur de circonscription pour le premier degré, le chef d'établissement pour le second degré, qui sont différents de vos employeurs. Hein. Et là, on parle d'une autorité hiérarchique.